Déjà 5 mois que le grimoire du phénix sacré se fait désirer, et eh ben il est enfin temps de révéler un nouvel épisode. Place on jingle, oh oh Eh oui, aujourd'hui je vais aborder le sujet des aléas dans le making Pokémon, car créer un fangame Pokémon, ce n'est pas de tout repos. C'est semé d'embûches et d'imprévus, comme une quête héroïque fantasy. Mais là est le plaisir de l'aventure justement Alors comme vous pourrez d'ailleurs le constater, on, je ne peux pas prévoir vraiment de date, et c'est souvent comme ça dans le making euh, amateur. Voilà, j'ai enlevé la date, avant je prévoyais une date, juin, puis juillet, puis je, bon, force d'avoir retardé, je me suis dit... Car oui, dans le domaine amateur, on ne peut pas vraiment prévoir de date. Ce n'est pas une équipe de professionnels, on travaille tous bénévolement sur notre temps libre. Et ça, ça joue. Bon, ça, c'est la raison universelle qui concerne tout le monde. Mais dans Pokémon Sacré de il y a trois raisons principales qui font que ça prend du retard. Alors, des meilleures et des moins marrantes. Alors, on va commencer par la plus amusante. Place en premier thème, quand l'idéal peut devenir réalité. Et oui, quand le destin fait que j'ai l'opportunité ou l'inspiration pour implémenter une féature à mon fan game. Autant déjà l'accomplir cet idéal, ça ne rendra la première démo que plus belle Et pour cela, rien de tel que de faire un petit barou de donneur sur le fun game. Comme vous pouvez le constater dans le hall de test d'Arceus AK, mon coq-testing hall pour ceux qui connaissent Oblivion et les codes de triche, il y a énormément d'évents qui ont fleuri pour tester tout et n'importe quoi. Et rapide, d'ailleurs, barou de donneur, euh, enfin, tour sur le jeu. Voilà donc, qu'est-ce qui a été fait Bon, beaucoup du e-design. Du e les... Par exemple, le menu équipe qui est un peu plus saltisé. Euh, bon, la date kelt de capture que vous voyez ici, c'était déjà le cas depuis le début. Voilà, histoire que les couleurs concordent plus en thème euh, de mon fan game. Alors, le sac. Euh, là, c'est plutôt euh, un coup de giratina. J'ai galéré énormément à le faire. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça sera abordé... Dans le deuxième thème, bon la carte dresseur qui était une des premières choses bouger. Alors les options, j'ai beaucoup de galères aussi à implémenter le changement de langue. Ça sera dans les galères du thème 2. Et bah sinon, ben bah, euh, divers captures, voilà la possibilité de renommer un Pokémon. Voilà, on peut taper au clavier. Lagron voilà, euh, DDT, allez entrer. Voilà, on peut j'ai commencé à travailler sur le bonheur, oui. Bon, il divers tests, euh, on peut affronter des légendaires. Vous avez peut-être pu le voir sur certaines vidéos. Les Pokéballs ont été implémentés. C'est l'une des des derniers, un des derniers, vidéos qui est devenue réalité et ça date de cette semaine. Allez, c'est bon. On arrête la récréation, sinon la vidéo va trop s'éterniser. Voilà pour le petit tour du fangame. Et sans transition, je vais vous présenter cette bibliothèque d'Alexandrie, les Game Design Documents de Sacred Phoenix. <rire> oui, car pendant presque deux mois sur les cinq mois écoulés, je n'ai fait que écrire, écrire, et écrire. Alors, lignée, La petite étincelle provient d'Elbenet qui m'a envoyé un questionnaire, auquel j'ai répondu, du coup, et je me suis pris au jeu, et je me suis dit, allez hop, autant euh, mettre sur papier ce que je souhaite faire, ce que je souhaite faire pour le monde de Keltios. Comme ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Les écrits restent alors que les paroles s'envolent. Donc, tout ceci s'aborde euh, diverses questions les postures, les augures. Oui, pour ceux qui sont curieux de contre les augures, euh, bah, j'ai établi leurs équipes. Et c'est déjà fait. Euh, le rééquilibrage, le souffle, le mana. Des notions sur le axe comment je vais essayer de le rééquilibrer, qu'il ait un petit peu moins d'influence. Une liste de Pokémon, et le plus grand, idéal, qui s'est réalisé grâce à Altarax, ce mois de juillet, mais qui m'a aussi causé beaucoup de Giratina, de péripéties, vous comprendrez dans le thème numéro 2 que je vais aborder, c'est la mort des Pokémon. Et oui, elle est officiellement implémentée, vous aurez pu éventuellement la voir dans certaines vidéos. Donc ça a été le fruit d'un game design document de 16 pages. C'est implémenté à 100%, à 2-3 détails près, euh, comme le point de repop des Pokémon légendaires qui se réincarnent, mais pour cela, il faut faire du mapping, hein, et Keltios n'est pas encore créé. Hein. Il y a juste la colline du phénix, et le hall de test qui ont vu encore le jour pour le moment. Et l'autre, et le plus gros truc, enfin le plus gros document qui fait 56 pages, si je compte bien 57, bah, vous pouvez voir sur le sommaire, c'est l'amitié des Pokémon. Alors, l'idéal est réalisé à peu près à 10%, il y a quelques petits brins qui ont déjà été implémentés, mais c'est un truc qui me tient à cœur, bon. Pas vraiment implémenté pour le moment, mais ça arrivera. Dans le thème des idéaux qui sont déjà devenues réalité, donc qui sont pas vraiment urgents, urgents, mais qui... Euh, vont rendre la première démo encore plus belle, ben, je vais aborder rapidement les musiques. Et oui, va continue de nous produire de la belle musique de qualité. Vous voyez qu'il y a pas mal de hosts sur ma playlist YouTube. Et sur le Deviantart, euh, bon, les Pokémon faisaient partie de la to-do list prioritaire, mais d'autres choses ont déjà été réalisées, comme des Pokémon. Euh, L'augure de Rayquaza qui sera l'un des derniers affrontés. oui c'est pas urgent mais bon, il est déjà fait, pareil pour le grand prêtre et la grande prêtresse, les méga évolutions, bon bien sûr, in-game, vous ne verrez pas euh, ceci avant un bon moment, mais les artworks sont déjà faits, et quand on fait le tour euh, bah, de tout ce qui a déjà été réalisé depuis le début, bah, j'ai rien à envier à beaucoup de fan games qui ont beaucoup moins de matériel graphique. Voilà, et donc, il euh, y a quand même, bah, si on fait une rétrospective, énormément de, de, de choses ont déjà été accomplies. Et c'est pour cela que, quand un palier va être passé, celui de la première démo publique, les choses vont vraiment s'accélérer. Et sans transition, euh, si j'arrive à changer mon plan... Voilà, merci Et sans transition, je vais aborder maintenant le deuxième thème, celui de Giratina Oui, pour il la distorsion sur le making Et bien, bah, ce sont les aléas du codage, et des mises à jour du Starter Kit PSDK qui me cause énormément de pertes du temps. Parce que, comme vous le savez, je suis pas très fort au codage, c'est ma bête noire dans le making, même si j'ai quand même les bases pour m'en sortir et savoir si quelqu'un a bien fait son travail ou pas quand il me cause une féature Mais PSDK a beaucoup souffert ces derniers temps de diverses choses. Et ben la première chose dont je vais vous parler d'ailleurs, ce qui m'a le plus traumatisé et haut oh, la main, changement de plat s'il vous plaît, et ben c'est le sac que vous avez pu voir. Alors, avant, le sac, c'était un script, on ça ressemblait à ça. Il euh, y a 3 minutes, vous avez pu rapidement en jeu à quoi ça ressemblait. Et bien maintenant, le sac, c'est... J'ai carrément dû faire un dossier dédié. C'est 13 éléments en tout. Et j'ai perdu 5 jours à le mettre à jour parce qu'il a complètement été cassé par l'avant-dernière mise à jour de PSDK. Et ça m'a valu d'ailleurs lire de la modération sur le Discord hein, de Pokémon Workshop. Hein. Mais j'étais vraiment traumatisé en larmes, en rage, et, euh... et quand... Et j'en je venir à un truc que je disais au début de ma vidéo. Un fat game s'est fait sur le temps libre des personnes. Et il y a eu des beaux au débat. Bon, ça fait partie de l'aventure. Et je vais parler donc des membres de l'équipe justement. Donc je reviens au crédit. Les codeurs. Alors grâce à Altarak qui est cité au crédit, j'ai pu réaliser la féature de dit Overall. C'est celui qui me l'a codé comme à 90%. Sauf que il a disparu de la circulation depuis mi-août. J'ai plus aucune nouvelle de lui. Ige aussi m'avait beaucoup aidé. Bon, il est toujours présent occasionnellement, alors il m'a expliqué comment il fonctionnait. D'ailleurs rien, je dois le remercie, il m'a codé euh, certaines créatures aussi, mais il le dit qu'il marche par inspiration. Ben, il était inspiré par mon game en mois de juillet aussi, donc euh, il m'avait codé un truc, mais là actuellement il est moins inspiré, donc euh, ça devient des coups d'aide de, sporadiques. Et il ne reste plus que Cotas qui est plus à l'aise dans le, le web management, le création, la création de sites web, d'ailleurs j'en viendrai dans la partie 3 de cette vidéo, que dans le codage en rubis. Ce qui, du coup, fait que je me retrouve quasiment seul à devoir coder ma fin de game, et quand euh, NuriYuri réécrit toutes les méthodes euh, du sac par exemple, je suis largué dans un brouillard total, et il faut que je me débrouille avec mon... Comme un Pokémon de type euh, normal qui tape un Pokémon de type roche, ou un Pokémon de type feu qui tape un Pokémon de type eau, donc ce n'est pas du tout efficace, et bien il faut que je me débrouille à petit pas pour euh, avancer, euh, pour réparer ce qui a été cassé, et le restaurer, parce que... Réussir à coder une féature comme Dit Overall et la perdre à cause d'une mise à jour, euh, ça fout la rage. Parce qu'en final, c'est du temps pratiquement perdu. Alors, Dit Overall, j'ai réussi à maintenir le, le mode compatible avec la dernière mise à jour de PSDK. Donc euh, voilà, dernière mise à jour. Euh... Ça, ça va. Mais alors, le sac, j'ai complètement bu la tasse. Et heureusement que Nuri a fait une vidéo spéciale pour aider à la personnalisation euh, du sac. Mais bon, ça a été l'un des pires moments de la création de mon fan game alors, c'est pour cela que la stabilité d'un membre de l'équipe, il n'y a rien de plus euh, précieux. Bah, et cest par exemple, toujours fidèle en poste depuis le début, une production très régulière hein, et magnifique, des artworks sur... Euh, bon, pareil pour Cotins, euh, parmi les premiers fidèles. Blade red aussi, qui... Euh, qui va se vouer potentiellement à faire de temps en temps des pixel art euh, des fake man, euh, qui ont été artworkés. Bref, euh, j'arrive à maintenir le bateau à jour. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. C'est pour annoncer que tous ces problèmes imposés par Giratina sont, au jour d'aujourd'hui, résolus. Et je vais pouvoir enfin attaquer la partie numéro 3, c'est-à-dire euh, transition de Morve, s'il vous plaît. Partie 3, avec l'icône de Reshiram. Oui, Reshiram, merci. Quand je me rends compte qu'il me manque des ressources graphiques pour créer telle scène... Et on va venir... Transition, s'il vous plaît Ouais, merci Et bah je veux venir à un truc qui n'a pas été fait depuis longtemps, c'est enregistrement, oui Le Trello Et oui, il a été un petit peu abandonné ces deux derniers mois parce que j'ai dévié, je ne sais pas si c'est sur d'autres tâches imposées comme le sac ou la mise à jour, le fait de garder à flot les modes et les fiatures déjà existantes ou le coup d'inspiration comme l'écriture au clavier des surnoms de Pokémon, par exemple, plutôt qu'un clavier virtuel peu pratique. Et bah ben maintenant, on va pouvoir reprendre toutes ces tâches qui ont été plus ou moins laissées à l'abandon. Alors, donc par exemple, ben, les Pokéballs ont été réalisés. de spreadsheet, les animations. D'ailleurs, je les montre dans une des vidéos. Les artworks. Euh, les, les initiés de OO qui seront présents dans la colline du Phoenix. Donc c'est bien, j'ai de l'artwork. Ça va m'aider à réaliser les Overworld. Euh, je demande le trailer s'il vous plaît. Merci. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les tâches Voilà, les Pokéballs c'est terminé. L'intro a été codé. Euh... Je sais plus, c'était courant juin, il me semble. Ça, je vais pouvoir enfin m'y atteler. Prologue de la colline Phoenix. Les artworks. Voilà, c'est en cours. Hein. La partie graphique. Les, les, euh, les animations. Enfin, vous allez pouvoir découvrir cette histoire. Et il est temps que je m'y attelle. Parce que je veux que ça explique quelque chose d'important. Transition de Tadmor. Et ça va conclure cette vidéo. Voilà. Oui, j'aime bien Tadmor. Tadmor. Je voulais vous annoncer que bah, certains youtubeurs euh, souhaitent vraiment découvrir mon fangame, ou même des euh, passants euh, aléatoires qui découvrent la présentation sur Pokémon Workshop, et comme euh, par exemple Maver ou d'autres youtubeurs comme euh, Reina Luxray souhaitent m'interviewer, bah, il faut bien que j'en présente sur un plateau d'argent euh, une démo jouable, et c'est pour ça que je me suis fixé, même si j'ai effacé la date sur ma, ma présentation Workshop, une présentation pour Noël, je souhaiterais... Euh, avoir une présentation de 20 minutes, celle qui est promise depuis, oui je sais, depuis fin mai je la promets. Voilà, ben là j'espère que je ne rencontrerai plus d'obstacles, ou d'obstacles qui vont me faire perdre 5 genres de codage pour restaurer un UI design euh, ou une feature euh, qui marchait très bien avant et qui a été cassée par une mise à jour de PSDK. Donc en passage, euh, si jamais j'ai un codeur souhaite m'aider en rubis donc, euh, de manière fiable et sur le long terme, euh, qui n'hésite pas à rejoindre l'équipe, hein, ça... Je pourrais me consacrer pleinement à la réalisation des events, du scénario et euh, là où je tape super efficacement, euh, type feu sur le type 1 par exemple. Et ma, mon idéal deviendra plus rapidement une réalité. <rire> Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dans deux prochaines vidéos une focalisation sur la mort des Pokémon et sur l'amitié, puisque j'ai fait deux pavés des GameDZ-Documents. Bon, je pense que ça voudra bien deux épisodes du Grimoire du Phénix Sacré. Restez fidèles et tenez vous compte des dernières news a plus